Voilà au Corrida. Évidemment, on se retrouvait toujours au Corrida, bien sûr. Et lui, descendait dans un hôtel ancien, l'hôtel du Nord Pinus à Arles, hôtel célèbre où descendaient les toreros. Maintenant, les toreros ne, ne vont plus là, ils vont dans des hôtels moins, qui ont moins d'histoire. Et puis, puis, là, puis les choses, la mentalité a changé, mais là, c'était l'époque sublime, et il y allait toujours accompagné de Cocteau, et puis Luis Miguel et Lucia le Bose. Ah, les moments de corrida étaient toujours, des, étaient toujours des moments privilégiés. Et on prenait nos repas ensemble. Alors il était là.